Hello, hello Aujourd'hui, l'erreur à ne pas commettre quand on fait un barbecue. C'est très logique, tout ce qui vient du plateau cru, que ce soit du poisson, de la viande, quoi que ce soit, il faut jamais remettre les aliments cuits dedans, c'est une contamination croisée et ça, c'est interdit pour l'hygiène. Et voici le poisson cuit, je vais pas le remettre dans le plat avec tous les jus crus, hein. non non, ça on va pas mettre à table. Ça, c'est pour manger. Allez, à votre tour maintenant, moi j'ai fait mon boulot, maintenant c'est à vous.